Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour euh, parler un petit peu des vidéos qu'il y a eu jusqu'à présent, jusqu'à ce presque milieu d'année avec justement une, euh, nouvelle, euh, un nouvel aspect de la, chemin, de la, de la chaîne que j'ai pu développer donc avec une, une vidéo sur une playlist d'introduction à tout ce qui est euh, invention, innovation aussi bien sur l'élevage d'insectes que les abeilles que... Voilà, un petit peu d'autres choses. Donc, si jamais vous avez des idées de vidéos sur des inventions, des innovations qui pourraient être très cool à voir, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut vraiment être cool, déjà, moi, personnellement, de découvrir un nouvel objet, quelque chose qui pourrait servir. J'ai plein d'autres idées, donc je vous montrerai un petit peu tout ça et des choses qui sont également en lien avec la permaculture. Comme ça, on pourra vraiment faire quelque chose de nickel et puis voilà, rajouter petit à petit des choses comme ça. Je vais également créer, donc avec cette vidéo-là, une playlist donc concernant les films et séries en lien avec la survie, euh, la collapsologie, euh, euh, l'écologie, euh, le militantisme, un petit peu, voilà, toutes ces choses-là, euh, sur des sujets, des documentaires même, que certaines personnes ont peut-être faites ou d'autres, enfin, euh, voilà, des republications de documentaires, euh, de, de reportages, de films, euh, qui sont... Euh, dans certains cas anciens, et que vous n'avez pas forcément eu la possibilité de voir en entier, ou même que vous ne connaissez pas, comme par exemple le reportage Population Zéro, qui va sortir en premier justement sur cette playlist-là. Donc j'espère que ça pourra vous plaire. Donc Population Zéro, c'est juste un reportage qui démontre qu'est-ce qui se passerait à l'échelle de la planète Terre si tous les humains disparaissaient euh, demain. Et qu'est-ce qui se passerait réellement quoi. Et euh, du coup, par rapport à tout ça, il bah, y a vraiment des choses euh, qui me font kiffer. Il y a vraiment plein de choses. Il euh, y a également, donc, la plupart des reportages seront publiés sur YouTube si j'en ai la possibilité. Parce que la plupart des cas, euh, on a les… Euh, comment ça s'appelle C'est pas libre de droit, vous savez. On a les droits d'auteur et autres et du coup, bah… Soit YouTube bloque partiellement la vidéo dans certains pays et donc la monétisation. Mais de toute manière, actuellement, j'ai pas assez d'abonnés pour monétiser, donc on s'en bat les couilles. Euh, et sinon, dans certains cas, donc par exemple comme le film Une vérité qui dérange, la vidéo est complètement bloquée, autant en publication euh, que pour la... Enfin, je peux pas la... ni la publier ni la montrer, donc c'est complètement impossible pour ça. Par contre, je passerai par... Euh donc par d'autres plateformes pour publier. Donc comme vous l'avez vu peut-être dans une ancienne vidéo, je vous ai parlé de Rutube, donc c'est le YouTube russe, donc peut-être que je publierai là-dessus. Euh, et également, je publierai donc sur... Hum, c'est pas vraiment une plateforme de vidéos, c'est un peu quelque chose comme Dropbox, si vous voyez. C'est un site qui permet de déposer des fichiers, où on peut copier le lien et le donner accessible à tous. Donc je ferai dans ce fonctionnement-là, donc, vous aurez le lien entre guillemets là dans, dans la vidéo, euh, dans les prochaines vidéos, je veux dire. Et également, euh, dans la description, vous aurez juste à cliquer le lien. Dans la plupart des cas, quand c'est des petits fichiers, à juste télécharger le fichier. Et sinon, pour des gros fichiers, donc comme Une Vérité qui dérange par exemple, euh, c'est des fichiers, donc là, c'est 1083 Go. Euh, du coup, il y aura peut-être besoin de télécharger l'application méga. C'est simplement le... le, le la partie un petit peu plus développée que ce qui est accessible sur le C'est comme si euh, tu avais euh, une application pour euh, YouTube que tu puisses télécharger sur ton ordinateur pour accéder au fichier. Bah là, c'est de la même manière. Tu télécharges Mega, Comme ça, tu l'en accès sur ton ordi, tu te fais un compte. Et après, tu peux ajouter le fichier ou juste le télécharger euh, sur ta partie. Et également, je mettrai au cas où un URL pour euh, l'avoir en téléchargement direct, mais sur une autre vidéo. Du coup, ne vous inquiétez pas, ce sera euh, tout, euh, tout expliqué. Euh, donc je vous expliquerai bah, une vidéo pour la semaine d'après et tout euh, pour l'instant je reste toujours sur le même rythme de publication de 3 vidéos par semaine, euh, 2 à 3 vidéos par semaine ça dépend des fois, je fais un peu des essais des fois à voir ce qui fonctionne le mieux comme pour la playlist euh, invention innovation donc voilà sur tout ça, j'ai toujours plein d'idées il euh, y a le résumé du livre de la pierre jaune qui est sorti également j'espère que ça vous aura plu, si jamais vous l'avez pas vu je vous mets une petite fiche euh, et puis euh... Et puis ben voilà, j'espère que vous aurez envie de voir mes vidéos, de les partager. Il y a des abonnés un petit peu à chaque vidéo, donc c'est sympa, on monte petit à petit. Euh, j'ai également, euh, je fais une annonce dans ce sens là, hein, mais j'ai également un autre projet plus végétal, donc que je vous développerai euh, et d'autres projets en attente. Allez, j'espère que ça vous plaira pour une prochaine fois. Allez, ciao